Bienvenue au musée de la paix de Guernica. La mairie de Guernica ouvre ce musée historique en 1998 et à partir de 2002, c'est une fondation avec des différents mécènes qui participent dans ce musée, comme c'est la mairie de Guernica, le conseil général de Biscaye et le gouvernement basque. Ce musée va vous faire réfléchir sur trois questions. Qu'est-ce que c'est la paix Qu'est-ce qui s'est passé à Guernica pendant la guerre civile et les bombardements Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le monde avec la paix et les droits de l'homme à part, euh, cet musée euh, offre des différents services, comme euh, un centre de documentation spécialisé dans les bombardements de Guernica et la guerre civile espagnole, des visites guidées en quatre langues et aussi un service éducatif. Et cet musée, c'est un musée euh, qui participe très activement dans les différents réseaux national et international, comme iPAth, euh, le réseau international des musées de la paix, ICOM et d'autres réseaux.